Ça coûte combien de planter euh, des arbres comme ça Donc j'ai les prix d'il y a 20 ans, moi. Ouais. Hein. moi L'arbre, c'était de l'ordre de 8 euros. Mais euh, euh, je sais qu'en même temps, il y avait euh, une plantation, je crois que c'est les beaux d'œufs, c'était une plantation à l'essai, où le prix c'était plutôt double. Je ne sais pas pourquoi. Puis moi, j'étais maître d'ouvrage de mon projet. Donc j'ai fait beaucoup moi-même, mais, mais c'était comptabilisé quand même dans la côte. Hein. Okay. Mais bon c'est la protection qui est chère. Et est, cette année j'ai acheté bon, une petite quantité, soit 50 ou 60, 60 tubex protection. Okay. Euh, hors taxes arrive à 4 euros maintenant. Je okay. pense qu'en quantité bon, le prix doit être meilleur. Okay. C'est avec... pour ça aussi que puisqu'on m'a obligé de faire toute la surface, il y avait un coin là où je savais que c'était très sec. Et je ne voulais pas planter, on m'a obligé de planter. Et le, le technicien m'a dit mais on va mettre du, de l'acacia. Je l'ai fait, mais je trouve ça un peu absurde. C'est-à-dire, mettre de l'acacia qui pousse très très bien dans les taillis ici, mettre un acacia dans un tubex à 4 euros, plus le ouais. piquet à 1 euro, plus. Ouais. Euh, mmh. Voilà. Mmh. Donc le coût. De... Mais c'est vrai que quand il y a 20 ans, donc le technicien m'avait fait le devis, je n'en revenais pas. Quoi. Je ne savais pas que ça coûtait si cher. Hein. Ouais. C'était à peu près la valeur de la parcelle à l'époque. Donc ce qu'on y mettait en agroforesterie. Bon depuis la, la, la terre a beaucoup monté, donc <rire> frustré peut-être moins.